Bonjour Laetitia Bonjour Qu'est-ce que c'est qui est qu à l'origine de cet événement Une asso Oui, c'est une asso donc, que j'ai créée en 2012. A l'origine, on organisait des concerts sur Marseille. Et puis, euh, ça faisait un moment qu avait, enfin, que j'avais envie de mêler un petit peu euh, l'univers des concerts que j'aime beaucoup, avec euh, les rassemblements de voitures, de motos, où j'allais souvent avec les potes, de mêler un petit peu tout ça. Je ne trouvais pas d'endroit. Et puis, finalement, euh, je me suis dit, pourquoi pas à Mérargues où j'habite J'ai demandé à la mairie. et puis, euh, ils ont accueilli l'événement au début sans trop savoir à quoi s'attendre mais ils ont de suite bien accueilli et ça fait six ans que ça dure et ça se passe plutôt bien donc la mairie bien. la mairie te sponsorise oui et tu as d'autres sponsors également j'ai d'autres euh, sponsors privés mmh. j'ai le coco logo à plan de campagne mmh. j'ai euh, route 83 qui est un bar à bière belge à euh, Bourghiac et j'ai euh, culte Tattoo, qui est un salon de tatouage à Manosque. C'est pas trop de stress d'avoir euh, la responsabilité d'une assurance. Si. Ah, si. <rire> si. Ça fait partie. Ça fait partie du, du truc quoi. D'accord. Mais c'est vrai que là j'avoue que l'année dernière avec le Make Custom, on a eu beaucoup de pluie, ça a été un peu dur moralement, mais bon on, on a rebondi de suite en créant un autre événement qui a été bien accueilli aussi qui a bien marché pour une première. C'est des petits coups durs, c'est des aléas de l'orga, et puis ça, derrière, il y a autre chose de positif, et puis on rebondit, et puis on est content après et on est fiers. Quoi. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Oui. Euh, ben, j'adore organiser, donc euh, oui. déjà, voilà, j'ai de quoi me faire plaisir. Oui. J'adore la musique, donc... Euh, tu chantes les... Non, pas du tout, je ne suis pas du tout musicienne. Mais du coup, voilà, d'organiser les concerts, de chercher des groupes, de démarcher les groupes, tout ça, j'adore ça. Et puis après, de coordonner tout le projet avec euh, l'équipe de bénévoles. J'ai une super équipe de bénévoles euh, qui me suit quasiment en totalité depuis 6 mm -hmm. bah, ans, là, depuis le début du Juppé Custom. Humainement, c'est super, quoi. En dehors de, de tes activités dans l'association, je suppose que tu as un autre métier. Dans ce métier, tu as des responsabilités J'en avais jusqu'à... Enfin, j'en ai toujours, mais à moindre mesure, jusqu'à euh, quelques mois, j'étais à mon compte. Donc euh, j'avais euh, autant de responsabilités que, euh, avec, euh, avec l'assaut. Donc tu aimes ça Oui, je pense que j'aime ça au final. Et sinon au départ, euh, comment tu es tombé dans, dans la culture vintage euh, Moi je suis plus voilà, issue du milieu de la musique, du rock, du métal. Ouais. à la base plutôt métal, hard rock. Et euh, après au fur et à mesure des années, plus euh, vers le rock plutôt que le métal. Enfin, Beaucoup de métal et je suis encore festival métal. Mais euh, après, le fait d'aller euh, dans les rassemblements de voitures, donc euh, mon mari roule en voiture ancienne, moi je roule aussi en ancienne, euh, mes amis proches roulent en ancienne, c'est des milieux qui sont euh, fortement liés. Donc euh, c'est par la culture musicale et après euh, la passion, euh, l'amour des voitures anciennes qui ramène autour de, de, de cette période de la naissance du rock. Quand tu étais ado, à qui tu aurais aimé ressembler Quelle était ton idole Quand j'étais ado, j'étais fan des Guns N' Roses. Donc, euh, mais je ne sais pas pourtant autant que je voulais ressembler à Axel Rose, hein, mais, euh, <rire> mais c'est le premier groupe euh, dont j'étais vraiment fan. Moi, ouais. ouais, je voulais ressembler à sa femme, du coup. <rire> non, je plaisante. Toi, tu vis ici à Merario donc vous êtes un petit groupe. Il y a un petit groupe qui te suit ici, dans, la, dans le village de Merario dans le village de Mérage et la mairie qui me, oui. qui me suit et qui, euh, qui aime beaucoup l'événement et qui me soutient énormément, je les remercie parce que c'est pas évident et c'est pas dans mm -hmm. tous les villages qu'il y a ce soutien. Donc franchement je peux vraiment compter sur eux. Et après j'ai des bons retours des personnes, des et des Mérarguez sur les deux événements qu'on organise. Je pense que les gens sont plutôt contents et j'espère. C'est super. Bah, écoute, euh, je te remercie pour cette interview et je toi. souhaite euh, bonne longue vie à l'assaut, surtout. Pareil, merci beaucoup. Allez.